Bonjour, c'est Véronique Pellet de Gourmandise Sauvage. Euh, je voulais faire ce petit film pour partager avec vous euh, une petite découverte, mais voilà, quelque chose que j'avais jamais vu jusque là, qui est intéressante. Donc, donc dans ce gîte équestre dans lequel nous avons dormi avec une, une petite équipe, là. donc voilà, voilà ce beau, euh, ce beau gîte. C'est le beau jardin du gîte, qui est très très très joli. Voilà, avec devant un petit chêne qui vient d'être planté certainement, enfin il y a une petite dizaine d'années, vu la taille. On est, en pleine, on est près de, du parc Disney, un peu plus au sud. Donc on voit déjà des, des grands champs avec quelques forêts un peu loin là. Là, on voit ce que j'aime bien en permaculture. Euh, en fait, c'est un fouillis végétal, une jungle végétale. Mais en fait, qui est très très intéressante, que j'adore, c'est qu'on voit, par exemple, qu'il y a de la vigne, qu'il y a des, des ronces, qu'il y a du frêne en haut à droite. Hein, les feuilles de vigne, vous reconnaissez. La ronce aussi. Voilà, ici, on a de la clématite un peu, les fleurs là qu'on voit c'est la clématite donc c'est une plante euh, toxique mais dont on peut quand même manger les, les jeunes pousses bon, les, les, feuilles de, les feuilles de vigne, vous devez connaître hein, les feuilles de vigne à la grecque donc c'est les jeunes feuilles qu'on enroule dans du, dans du riz avec un peu de raisin un peu de jus de citron, enfin plein de bonnes choses Là je tourne un peu, en fond à droite on voit un prunier, en haut un, tille, un jeune tilleul vu la taille, ou alors il a été euh, taillé. Et ce que je voulais vous montrer, que j'avais jamais vu de cette taille là, alors je vais me reculer un peu pour que vous puissiez le voir dans son, dans son ensemble. Ouais, il faut que je me recule, hein. Voilà, un buisson de lierre, alors pas le lierre terrestre dont, dont je peux parler habituellement, le, le lierre, celui-là, le l'hélix, euh, celui qui, qui pousse dans les arbres habituellement, ou les vieux murs, et là je pense qu'il doit y avoir un vieux mur derrière, je ne sais pas. En tous les cas, il a une taille mais énormissime, énormissime, j'ai jamais vu ça. Je suis quelqu'un qui observe la nature depuis des années et des années, je dirais même des dizaines d'années, bien sûr, et j'ai jamais vu ça. Quoi. Alors, à, à, ben ce, ce lierre terrestre peut servir à faire du shampoing, par exemple. Hein, ça, on fait une tisane avec les feuilles, et on peut se, se laver les cheveux avec cette tisane de feuilles. Voilà, donc là à gauche un, un petit euh, euh, alors ça doit plutôt être un noisetier ici, ouais, un noisetier et puis le, le reste de ce bosquet de, de lierre qui va voilà jusque là-bas. Voilà voilà ma découverte du jour avec laquelle je voulais, euh, que je voulais partager avec vous. Excellente journée à vous. Alors, nous voici dans le jardin un peu plus rapproché de la maison. Et je vais d'ailleurs me rapprocher un peu plus. Je vais vous d'abord vous montrer un arbre, là, à côté de la, juste à droite de la porte, dont on voit des grappes pendantes. Là, c'est le sureau. Alors, pour une ferme, c'est assez sympa, puisqu'en fait, le sureau, c'est... Euh... Oh, on disait autrefois que c'était un arbre magique qui repoussait les sorcières. Donc, dans une ferme ancienne plusieurs centaines d'années c'est tout à fait normal de retrouver le sureau et puis je voulais vous montrer des petites découvertes que j'ai fait dans ce vieux jardin donc là ici à les coquelicots hein, tout le monde connaît les coquelicots on voit de plus en plus dans les champs d'ailleurs c'est super euh, Le fait qu'on les voit en fait ça veut dire qu'il y a de moins en moins de d'herbicides, de pesticides dans, dans les champs. Et donc ces coquelicots, ben, les jeunes pousses de, de coquelicots, les rosettes de coquelicots se mangent. Les feuilles, de les feuilles les, f, les pétales de coquelicots aussi font de merveilleuses confitures de, des bonbons au coquelicot, on fait des très très bons bonbons au coquelicot. Et puis une fois que le coquelicot euh, a fini de fleurir, les pétales sont tombés, les, les étamines aussi, il y, a les graines qui, il y a une cupule qui se fait et dont on peut utiliser donc les graines, hein, un peu comme les graines de pavot, sauf que pas de soucis, il n'y a aucun, aucun effet hallucinogène, par contre, bel et bien, ça a quand même un effet apaisant donc pour, euh, pour dormir. La difficulté c'est d'écraser les graines entre ses dents, donc euh, parce que tant que les graines ne sont pas écrasées, en fait on n'accède pas à cette propriété. Donc voilà pour les coquelicots, je voulais vous montrer, euh, oui, voilà, ici une plante que moi je vois habituellement en montagne, donc on va retrouver ici qui est la berce, la berce spandyle. Donc la berce spondyle on va nourrir les. dans une ferme, sert par exemple à nourrir les lapins. Mais euh, si on n'a pas de lapin, c'est pas grave parce qu'en fait c'est excellent. C'est une plante qui a un petit goût d'agrumes. Donc on va manger les pétioles. Donc les pétioles je vous rappelle c'est la c'est la tige de la feuille qu'on appelle pétiole. Hein. Et ces pétioles des jeunes, des jeunes feuilles est excellent. C'est un goût d'agrumes dans, dans les salades. Moi, je les, même à la limite, moi je les mange même pas cuites. C'est tellement bon. Alors voilà, je reprends. donc Je reprends sur une nouvelle feuille de berce, une beaucoup plus grande. C'est toujours de la berce. Donc je vous disais que on pouvait les manger vous pouvez les manger, manger les pétioles, donc je vais tâcher de vous montrer, donc le pétiole c'est ça ici là, là ici là, ce qui est très bon, et puis ça aussi c'est très très bon, c'est le là où il y a le, le jeune bouton floral, donc voilà c'est excellent, donc il y en a plein dans ce jardin, donc ça veut dire fraîcheur, hein, c'est au nord, c'est pas tout à fait normal. Et puis on va continuer notre petite découverte. Et là on tombe sur le lierre terrestre, Donc je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas aller plus loin. Et le voilà ici sur les marches. Et on voit aussi de l'ortie donc de l'ortie, cette excellente plante dont je vous parlerai une prochaine fois, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur elle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. A bientôt